Donc là de toute manière on est à trois minutes, ça arrive depuis combien de temps à l'instant. Donc euh, j'aurai la sauvegarde, je mettrai peut-être un petit fichier audio enfin, mais il est très bien, à... il est 28h en 2020. On partagera depuis en a fait de la vidéo, tu la retrouveras sur la page euh, Radio Anarchiste diffusée à République, c'est radar. Et on fait ça tous les jeudis. Donc euh, tu es bienvenue. Euh, oui, bien sûr. Oh, oui. C'est pas vous, mais moi je porte dans mon cœur un peu. Euh, Mélangeur ah, le mot. Jean-Luc. Non, le mouvement, ouais, c'est euh, ah, le mouvement qui est l'objet pour le de liberté d'expression. Oh Ah non, non, non ça, mais, ah, mais, mais, mais t'as pas le droit, laisse parler, laisse la parler. 200 000 personnes qui suivent, j'en ai rien. Ah, bon, oui, mais ça peut rien dire, ça ah, ah, ah. bah. ah, Mais ça peut rien dire ah, C'est euh, euh, ce que je disais au camarades le jour du bac Il y avait un million d'élèves, un million d'élèves qui laisse la parole À moi moi, je ça Ah non, moi je parle Mais est-ce que toi tu fais de la politique Ah oui, oui, moi je fais de la politique. Depuis que je suis né, je fais de la politique. Mais c'est quoi faire de la politique Alors moi. Faire de la politique, c'est créer des espaces. Alors, faire de la politique, c'est créer un espace, de livre, un espace qui va échapper à l'organisation. C'est-à-dire, on propose quelque chose, mais dans cet espace, tout échappe. C'est le contraire des insoumis. tu vois, dès qu'il y a un cadre, c'est, l'éducation, c'est l'enfermement, c'est l'éducation populaire, c'est l'éducation populaire. Tu vois. C'est pas Mélenchon, c'est le c'est le peuple français. Ah oui mais c'est qui ça le peuple français Parce que, non, le Mais peuple... qu'est-ce que le peuple français non. Mais alors ça veut dire quoi le peuple français quand même le... le... Qui l'avait été Le peuple c'est celui sur euh, lequel le pouvoir du. D'accord. Donc le sans-papier, il n'est pas français. Avec Mélenchon, non seulement le pouvoir s'exercera sur le peuple, mais le peuple s'exercera sur le D'accord, mais alors le sans-papier, le sans-papier, qu'est-ce que tu as dans ce puisqu'il n'est pas français mais Le sans-papier, il va lutter, soit pour retourner dans de bonnes conditions dans son pays, et pas, ah, la nage, et pas à la neige. Ah, d'accord, d'accord, comme la mère Le Pen, il retourne dans son pays, c'est ça que tu es en train de dire. Parce que... Ah excuse-toi, Il y a une blague, il y a une blague sur... Il y a une blague sur Facebook qui dit que « Oui, j'ai nagé j'ai nagé toute, toute, toute la Méditerranée pour venir en France. Est-ce que je peux être français grâce à ça ?» Et, et, et, et l'assaillant, qu'est-ce qu'il répond Il dit vas « Vas-y, fais demi-tour pour voir. » Et bien non, moi je serais pour que soit euh, l'étranger, il repart dans de bonnes conditions, soit il devient français d'une façon légitime en travaillant ici. « Ah, pour être français, il faut travailler. Mais moi, je ne travaille pas. Moi, ça fait 40 ans que je ne travaille pas. Ça fait 50 ans que je ne travaille pas. Et je ne travaillerai jamais parce que je ne peux pas travailler. Or, je suis français. Donc, comment on fait Est-ce que Mélenchon Jean-Luc décrétera « Puisque tu ne travailleras pas, tu n'es plus français ». Je pose la question. Les Français sont-ils que ceux qui travaillent Répondez, Monsieur Jean-Luc. Alors, il y a, il y a je, un écrivain Je ne suis pas d'accord avec et Il a dit comme ça que je, je ne pas gagne pas ma vie. Voilà, un peu ça. Et moi, et moi, je dis, moi, je suis par, suis par rapport à ta définition du peuple, tu, si que que tu donnes de Pour moi, que un peuple, que si que c'est quelqu'un ce sont des personnes qui disent j'appartiens à un territoire, et je dis que le peuple a toujours le pouvoir. Il a toujours eu le pouvoir et que déléguer le pouvoir, c'est justement l'abdiquer le père. Alors, si tu penses que le peuple a le pouvoir, est-ce que tu acceptes la définition qui dit que le peuple, c'est celui sur lequel le pouvoir s'exerce Est-ce que tu es d'accord avec ça Non, non. le peuple, pour moi, c'est celui qui dit « j'appartiens à une terre ». Je t'explique. Moi, je ne suis pas français, je ne me considère pas comme un français, par contre, j'appartiens au territoire. tu as que tu veux dire quelque chose sur le peuple, Oui. Si, il est fini, il faut l'interrompre, parce qu'après, il ne sert plus. Non, non, mais moi, c'est le peuple. Mmh. C'est qui le peuple Ça veut dire quoi en fait, Il y a quand même un homme politique qui a travaillé de dessus. Ça veut dire que la notion de peuple, il faut quand même la, la, la remettre de On c'est une l'extrême droite. Ouais. Le, le peuple, c'est un truc interclassiste par excellence. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de riche, c'est le peuple. Oui, il n'y a plus de but par le peuple. Peu peu peu peu, peu. le, le peuple, ça veut dire qu'il y a tout riche ou pauvre, il y a le peuple. Donc tout le monde ferme sa gueule. Il y a le peuple et le peuple d'ailleurs. Enfin, ça n'existe pas. Si tu veux, la culture, c'est la pensée. La, la culture, c'est la pensée. On pense tous. Il y a la pensée universelle. La pensée française n'existe pas. Que, la pensée, par définition, est pensée. Est-ce que la culture est un patrimoine Non, pensée. pas du tout. Non. Il y a la culture. Il y a... Tout, tout, tout le monde façon, est dans la culture. La culture, est-ce que c'est une façon de vivre Non, pas du tout. C'est quoi la façon de vivre des Français ma culture, ma De toute façon. Ma littérature. Oui, c'est quoi ta littérature bah, Ma littérature, c'est. Euh... Peut-être ah, que tu c'est pas. Mal, Mais j'aime beaucoup la vie. De qui euh, de La Philippe Ah oui, moi je Il pas c'est la littérature es d'accord. Ouais, oui c'est de littérature, mais il n'est pas français, il est de la littérature. Je ne vois pas ce que c'est que la littérature française. Après, il a mais la ça. littérature, qu'est-ce que c'est que, ces qu -ce que, que la littérature française C'est quoi ces conneries Qu'est-ce que c'est que la littérature française C'est mon piano. Mais e, quelle différence tu qu fais par exemple entre Balzac et Georges Darien Bon Georges D'Arien on s'en doute parce que c'est un anarchiste. Mais c'est quoi cette connerie de la littérature française C'est ah, Victor Hugo, pourquoi c'est Victor Hugo là l'interfaction Balzac d'abord parce que c'est le plus brillant. Pourquoi c'est le plus brillant Non, c'est pas le plus brillant, c'est le premier des C'est lui qui a commencé à nier la liste des classes. C'est lui qui a commencé à dire qu'il y avait des rapports d'intérêt entre les gens. C'est lui le perd donc si la, la culture française ce n'est pas Balzac, ce n'est pas Balzac, c'est la culture de la bourgeoisie. Du goût, la culture française. Non, je peux te citer des écrivains français qui ne disent pas que les gens sont animés uniquement par des rapports d'argent. Je peux te citer de nom d'écrivain, il y a par exemple. Il y a Georges Larvin. Bon, alors Balzac c'est la culture bourgeoise, ce n'est pas la culture française. Très méthodique, quoi un Mais quand même Jean-Luc. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot Oui, mais c'est beau, mais c'est pas lié à la France. La beauté serait française. C'est quoi C'est comme dit Comme luc Tu pensais à Dans le sens où très extravagant. Oui, alors. un marchand ensemble, tu te fais Non, mais t'es un peu. C'est s'écrase. Non, c'est pas grave. il y a une certaine classe. Oui, c'est vrai, mais c'est pas la question si tu veux. Mais il faut crier Mais justement. Mais ouvre ta gueule Mais justement, mais Borisian, Borizion, <rire> la Santo est là, plus, les français, Borizian pour vous, alors qu'il a tapé ouais. sur la bombe atomique, sur Général oui. de Rose. Vous dirais cracher sur votre tour. Oui, et vous allez dire que Borizian est français, mais vous n'avez pas honte. Je suis français La France, ça n'existe pas, la nationalité n'existe pas. La culture, c'est universel. Oui, il était trop bête. Je, je le sais, je ne jouais pas de la France. Il était trop bêtis. Il jouait pas de la France et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a traduit Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a traduit Van Gogh qui est un grand écrivain de science-fiction américaine. Et, et il a traduit Van Gogh parce que, parce que son bassiste disait il il de la science-fiction américaine et que donc il a pris des bouquins, il est tombé amoureux de Van Gogh, et il a traduit Van Gogh, et ça a été un des, un des grands traducteurs de littérature, de science fiction américaine, ce qui est assez peu connu, mais moi comme je suis une Et c'est quoi, plus quoi plus la chanson française mais, mais je vais te dire... Je crois il y a, que fini, hein. il y a la, Oui, mais on s'en fout. A, de toute manière, le portable s'est arrêté euh, sans la, la, il, y a, il y a la langue française, il y a la, il y a la langue française... Non, t'es gonflé, parce qu'on s'est dit qu'on est plus intelligent qu'image. Es on est quatre jours de ça. Et là, il n'y a plus d'image. Si, si, mais ça peut Mais, ça fait mais voilà, il y a la langue française, mais il n'y a pas de. C'est quoi cette connerie culture française Alors, je vais t'expliquer. La culture française. Alors, Alors, est celle-ci, elle fait la rivière. Oui, je peux témoigner. Par ta présence. Mais la culture française, c'est quoi cette connerie Je vais t'expliquer. C'est comme le terroir. C'est comme le boudin, c'est comme le camembert. La vraie culture. Pour moi, elle appartient à un territoire. Donc tu vas trouver des produits endémiques que tu ne trouves nulle part ailleurs, ouais, des savoir-faire, ouais. des façons de vivre. Oh, oui, ouais, mais il y a, y a du... oui. De il manière le, le fait de battre le sang et de, même de manger du sang au niveau culturel, c'est oui, extrêmement dire, intéressant. Parce qu'il y, y a des cultures chez, chez qui même le, le fait de la consommation du sang qui représente la vie est interdite. Je le sais. Donc, on a à on a chaque fois ces positions qui sont intéressantes parce que souvent, elles, elles, elles, elles, elles sont dogmatiques. Elles ne peuvent pas être justifiées, elles ne peuvent pas être expliquées. En, on dira à un enfant, c'est comme ça et pas autrement. Mais mais donc, la culture française, ça n'existe pas. Non, mais la culture est dogmatique. Le, ce qu'il faut bien comprendre... C'est que nos identités sont des choses que l'on oui, identitaire. mais nos identités sont des, des de choses qui de de ont été. décidées des pour justement nous diriger comme un troupeau. Tu sais l'idée du bon ou du mauvais berger. Il n'y a pas de bon berger. Il n'y a que des bergers. Un berger justement, c'est quelqu'un qui va élever des animaux pour les boulever, pour prendre leur laine, pour prendre leur laine. Oui. J'ai lu un petit peu ce qu'il écrivait, qui et donc pour moi il n'y a pas de gros berger, pour moi c'est l'idée même du berger de l'hommage qu'il faut comprendre pour la déconnecter, et comprendre que quand c'est est appliquée de manière anthropique, à des du sud, on va rentrer justement dans les, dans les pires travers du monde. L'homme bétail. Moi j'ai écrit un, un article de bétail de l'histoire, euh, Sanyorezo.org, le plus détail plus de l'histoire où on parle de la centrale de Sellafield en Angleterre et on explique justement comment, pendant 30 ans, les travailleurs de cette centrale ont été disséqués, c'est-à-dire qu'ils ont été déterrés, disséqués, démembrés, sans l'autorisation des familles, pour étudier l'effet des radionucléides sur les travailleurs du nucléaire. Ça a fait un scandale en Angleterre qui a vite été étouffé parce qu'il y a l'AIEA qui est, dans l'organigramme de l'ONU, euh, la, la première agence qui ne dépend que des 5 membres. Euh, permanent du, de son conseil de sécurité qui a fait bloquer tout ça parce qu'il ne faut pas expliquer aux gens que de toute manière, de manière conceptuelle le nucléaire est un fléau sanitaire et social planétaire qui sera imposé, pourquoi parce que sans nucléaire, une nation ne peut pas devenir puissante industriellement et militairement, point barre c'est un peu le débat à passer en 25 ans comme ils le disent euh, du nucléaire aux réacteurs. Euh, alors c'est quoi les réacteurs nucléaires de marche plus je Il était 100 réacteurs arrêtés. En 81, non non mais je vais En 81, il était prévu en 30 ans de sortir du nucléaire. Tout le monde a voté François Mitterrand. Il a été élu en 2011. On avait 50 réacteurs nucléaires. Donc la sortie en 25 ans, c'est de la connerie. Le seul arrêt, il est vital, il est immédiat, il est définitif et il est inconditionnel. Parce que, parce que je t'explique une chose... De toute façon, c'est le cas. En 2007, le CEA a été, a été rebaptisé, CEA et les énergies, et commissariat aux énergies non pas renouvelables, mais alternatives. Le but était bien de capter toutes les ressources d'investissement sur les énergies dites alternatives pour empêcher justement que l'argent qui est investi dans le nucléaire lui échappe. Et donc, le seul moyen de développer les énergies renouvelables, c'est d'arrêter le nucléaire. De plus, le nucléaire produit des déchets totalement insérables, et plus on attendra pour arrêter le nucléaire, et plus on, le et plus on Pour le moment, c'est des choses à la hague, où on retire le plutonium pour faire des armes, et le, et le, et le rendre aux gens, et sinon, ça va à Bure, ou dans différents endroits, où on peut les enfouir. Donc, un grand problème. Donc moi, je vais décider de manière autocratique, on, a on est dépassé l'heure. la 9 émission Radio Radar, euh, enfin, je trouve qu'elle a été très bien, ouais. Ah ouais, animée, ah ouais, ouais. passionnée, de passionnante, en fait. et rendez-vous la semaine prochaine, C'est toujours. ça reste super. Oui, oui tu peux venir, hein. tu peux venir avec des insoumis, mais viens avec des insoumis, il n'y a pas de problème. Ah, je peux t'en donner, moi je peux t'en donner, j'en ai plein sous le coude, ah, je suis dans plein de groupes d'insoumis. Je vous demande plein ah, de groupes insoumis, euh, je suis même le groupe insoumis à moi tout vous seul. je peux pas me faire mal Non, non, <rire> non j'écris avec eux, j'écris des trucs, je ne me dégalope pas. Sur Facebook, oui. J'écris beaucoup. Je sur Facebook. Euh, non, je suis groupe insoumis. En fait, c'est moi qui gère les insoumis. Ouais, moi, je suis socialiste. Sur votre sociologie sociale. Oui, socialiste. Tu as expliquer le ah, concept ou pas C'est-à-dire bah, le concept, tout le monde parle du social, tout va très bien, mais il y a un hic, le terme social hic. Oui, oui, oui, oui. C'est pas conner parce qu'il y a un écrivain qui n'est pas polonais, bien qu'il ait été polonaise. même polonais a toujours chier sur la Pologne, c'est Dombrowski, et il a parlé de Kukulik. Je pas Ah, France Moi j'ai lu France Ah non, c'est très bien. Non, non, France Pallon, c'est très bien. Non, c'est bien. Non, non, il écrit extrêmement bien et il, dé il développe des idées très, très intéressantes. Non, non. Il a débattu pendant 3 jours. Mais moi, je peux débattre 4 jours, tout le Avec n'importe qui. <rire> <rire> <rire> Mais moi, je peux parler beaucoup plus longtemps que Jean-Paul Sartre beaucoup plus longtemps que François, non. Roger, peut... ah, Roger et moi, on peut parler 24 heures d'affilée, 24 heures d'affilée, 48 heures d'affilée, non, non, et sans coke, sans son café... D'ailleurs on va le faire, 24 heures d'affilée, on va faire tournage, de 24 heures tu sais que c'est la preuve Et on aura encore quelque chose à dire à la 25e heure. Non, non non non justement on est capable, match je suis capable de parler un l'univers. Être... D'ailleurs mon tournage durera 24 ans. La question c'est est-ce que tu dors Ah non je n'ai pas besoin. Non mais je ne suis pas dans Colsa, moi je suis pas genre lui, moi j'ai des convictions, je suis pas là pour dormir, ni pour manger, ni pour baiser. Moi je suis là pour parler. Voilà. Oui mais déjà là, il ah. faut bon. la Tu te fumes Non, je ne te fais pas, non, je te promets. Non, je te promets. Et <s 'étonnement> C'est comme... euh, ma vrai, mais c'est vrai qu'il a une activité intellectuelle qui peut être liée à sa perte de cheveux. Ça les cheveux. Mais après, c'est grave. Il est à s'englober, Oui, mais qu'est-ce peu qu'on ouais. ah, ouais. oui. que peut faire ouais. Non, mais parce que tu toutefois, j'entends le Sartre en disant qu'il parlait. Non, de non, de mais parce que ça c'est un nul. Si tu veux, ça c'est un nul. À part monter sur un tonneau et dire des conneries. Non, ça c'est un nul. Il est monté sur un tonneau il était à nouveau résistant. Il n'a jamais été résistant. Non. il s'est toujours trompé de combat c'est un tocard oui. quoi ouais. Michel Onfray il... ah, c'est pareil il a été critique sur Jean-Paul Sartre oui mais pas pour les mêmes non, raisons de non pas du tout parce que Michel Onfray il rêverait d'être Jean-Paul Sartre non, moi je, non, je non, ne rêve non, pas, pas si d'être Jean-Paul Sartre Jean Michel Onfray il rêverait d'être Camus c'est pareil Michel Onfray c'est Camus oui mais d'accord mais c'est la même bande moi je ne rêve pas d'être Jean-Paul Sartre que Camus je n'ai rien à branler moi je vais vous dire sur Camus sur Camus, sur Camus, sur René Bautier le 100 de mai et tu verras à la fin... Alors là, excuse-moi, on va voilà. aller voilà, vers le soin de Vas-y, Vas-y, vas-y, vas-y. Vas Alors ça ne va pas être un stade de de Vautier qui va parler de Camus. Parce que je vois très bien ça. Mais c'est être... pas lui qui en parle. Oui, ouais, tant mieux. C'est voilà. pas lui qui en, qu en parle. Dans son documentaire, c'est pas, pas du des tout des lui qui en parle. C'est un Algérien qui était là au moment de la remise du prix Nobel de littérature à Camus et qui a raconté la fameuse histoire. Non, non Qui a raconté la fameuse histoire de la mère de, de Camus et, et, et euh, l'Algérien lui il a expliqué son point de vue et je trouve ça extrêmement intéressant d'un point de vue. Je... Ni Camus, ni Maître, je ni Sartre. <faisance> <sus> <sus> oui ni Camus, Voilà. <sus> J'aurais adoré citer euh, le discours de Camus, parce que c'est un discours très bah-le, et, oui. et spontané comme fait. A la prochaine Réunion, à la prochaine Radio, on le lira. C'est mieux de le faire passer directement en audio parce que. Ah oui, on, bon, on lit un ado. Non, mais je lis moi la radio si tu veux. Moi j'ai une bonne voix, ah, je, dis dis la bien. Radio ouais, je peux lire. Moi je peux lire, je te lirai bien. Si tu veux, ouais, je le lirai, lirai, lirai bien. bien quoi. Si tu veux, hein. si tu veux, si tu ne te dis ouais. pas. On peut faire une, une euh, lecture de camion, c'est très intéressant. On peut tous écrire. Devant la nouvelle, il a fait une façon un peu. Alors, je peux t'écrire un discours, oui, comme dit David. Mais, mais comme quoi j'ai le, le prix Nobel. On a tous le prix Nobel. On est tous Jean-Luc, on, Jean on est tous Nobel. On est tous le prix Nobel. Et on fera le discours pour le prix Nobel de la connerie. D'accord, ouais, ouais, mais, mais, mais là, il faut un vote. Et on ne reconnaît pas le vote majoritaire. Il faut un vote, mais. À l'unanimité. Non, non, on ne vote pas, pas. Allez, je coupe. Il faudra quand même que ce soit. Je suis politique. Ah, ah, politique Mais drôle. mais drôle. On est toujours léger et très politique. En léger, mais légué. il a des gens qui ont fait rire. Moi un petit je suis hein, hein, pense... <rire> <rire> Bon bah Je je suis et et ouais. euh, euh, Bon, Je dis un grand, je suis un grand. Je suis un fin d'émission numéro 9, je vais Ça, c'est pas marrant.